Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog euh, C'est bien voir il y a la self qui me snap Et en gros j'ai été invitée par Daniel Wellington avec euh, 40 autres influenceuses Donc c'est principalement, j'ai l'impression des instagrammeuses mais ça, il y a aussi des youtubeuses Pour un week-end de 3 jours à Monaco Alors là, actuellement je viens découvrir ma chambre Comment te dire que j'ai fait une crise cardiaque Oui, c'est la vue de ma chambre mmh. Comment te dire que là <rire> J'ai peur à ma caméra Et on a énormément de cadeaux Daniel Wington euh, évidemment hein, Je suppose que c'est une montre Et on a plein Il y a un truc, regardez-moi ça, la coque Là, Mais elle est magnifique et, Oh non, il y a des beaux à Carmex mmh. Je sais pas pourquoi, on a des, des trucs de plein de marques Et tout, mais ça c'est quoi, c'est des masques Oh c'est des masques au concombre C'est un casque encore, Oh, mais non on n'a pas un casque Oh putain mais si on a un casque Je suis pas avec Garance dans la chambre je suis avec Laura Laura RVN et euh, c'est juste que J'ai dit aux Garance bon viens avec moi Du coup je lui spoil un peu en fait ouais, non, mais carrément, elle, est... elle est trop belle est pas un bracelet en tissu c'est un bracelet euh... Je sais pas comment vous expliquer Vous savez c'est à moitié en maille dure Ils avaient fait ça en doré et en argent et là c'est en noir Elle est sublime ça y est, est les... Oh putain je suis trop heureuse Moi, J'ai jamais eu ce, ce bracelet là je vais pas réussir à vous le montrer ça y est c'est les petits bracelets en dur donc moi j'ai demandé doré et je savais pas qu'il y avait un bracelet en fait. Oh je suis trop contente, bah Daniel Wellington hein, forcément. Regardez-moi cet hôtel de fou. Je ne sais même plus où sont les ascenseurs en fait. Je suis perdue mais l'hôtel est ouf. Ah j'ai retrouvé les ascenseurs. <rire> non. Je tiens dès ce début de vlog à remercier déjà Daniel Wellington mais aussi à vous remercier vous. Parce que franchement c'est parce que vous êtes aussi nombreux à me suivre que j'ai l'opportunité de partir comme ça. Donc euh... oh, merci. Regardez quelqu'un que, que j'ai retrouvé Coucou Bonsoir, abonne-toi voyez <rire> pas c'est que Laura est en train de me filmer pour son vlog parce qu'elle a juste la flemme de répéter ce que je dis <rire> Bon en gros ça fait 3 heures qu'on est dans la chambre à chiller Comment te dire qu'à la base moi j'étais déter pour aller à la piscine et tout puis finalement euh... La chambre elle est trop bien, ils auraient dû nous mettre une chambre nulle non On s'est motivé à est bouger de la chambre Oui on est enfin sortis Alors euh, on va aller voir déjà s'il y a des filles en bas de l'hôtel, et puis ouais, après, on va peut-être faire un petit tour toutils. dans mon accro. Les gars, il y a des sièges en cuir dans le. comment on appelle ça Un ascenseur. Le genre d'ascenseur Non, mais. What the fuck Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça mène du beau moqueur. Mais il y en a <rire> quoi la vue est encore plus belle de nuit les gars un peu tôt et on est censé aller en boîte on est au top non, de suite de... elle est sous la couette <rire> oui moi je suis, je suis... puisqu'on est censé aller en boîte à bah, 23h30 Amis, me voilà rentrée dans ma chambre sans Laura euh, Anna et moi on est rentrée, on n'en pouvait plus on était mort de fatigue et le champagne ça monte très vite à la tête je ne vais pas laisser ça au montage non, je pense que je vais m'autofoudre de ma gueule au montage donc euh, bonne nuit, à tout de suite pour vous à demain pour moi Hello tout le monde J'espère que ça va bien C'est parti pour le deuxième jour à Monaco Quel est le programme l'aura Le programme l'aura euh... On va manger et faire du yoga Et du ki Voilà, que des trucs zen Wouh Du coup j'ai fait péter le legging qui me met extrêmement en valeur Et apparemment le petit-dage est très très bon donc on va voir ça Regardez-moi cette dégaine les amis Vu que j'ai pas emmené d'autres chaussures, bah, j'ai des boots avec un legging de sport Voilà je suis actuellement dégueulasse. Bon les gars, regardez la vue de ouf qu'on a pour petit déjeuner. C'est juste un moment pour vous reconnecter. Un, deux. Et vous déconnecter aussi. Hein Voilà. Les amis, nous sortons du yoga et, et comment tu prononces Qui chikong, chikong, chikong, chikong. Et franchement, moi, quand on avait jamais fait, bah, c'était une bonne expérience. Je dis pas que j'en referais souvent. Mais c'était cool à découvrir, donc euh, franchement c'était sympatoche. Et j'en profite dans ce vlog parce que je viens tout juste de dépasser les 170 000 abonnés. Donc, merci. Euh, merci. <rire> Abonnez-vous, je rends. Et, voilà. <rire> Et je suis actuellement avec euh, Anna. Bonsoir. Qui m'a appris que les hippopotames pourraient fermer leurs oreilles. Et faire caca 30 fois par jour. Je me coucherai moins con. Oui. C'est incroyable. Abonnez-vous, elle rend. <rire> tout le monde rend ici. Oui. oui, oui. oui. oui. <rire> Voilà, je suis contente Il fait très beau. Programme. Oui. Manger. Et après, activité nautique. Et donc, je me fais caractère un peu dessus. Voilà. Bah, on va trouver une activité de type euh, pour les flipettes. Voilà. C'est-à-dire... On ira euh, se couler ouais. dans la piscine, quoi. Des sorties popétales. Oui. oui. Je crois oui. qu'on va faire ça. Bon, alors, on est parti. Euh, là, on s'est un peu ravalé la façade et on s'est changé. Et on va aller faire quelques photos pour Instagram. On te le petit euh, le petit cliché euh, YouTubeuse, Instagrammeuse. N'est-ce pas Oui, nous, on est le petit cliché. Nous, nous on a un tout petit cliché, il y en a d'autres, elles font vraiment des photos Insta tout le temps Nous on va prendre 20 minutes pour le faire et après, stop Et encore Et encore, ouais Il est backstage d'une photo Instagram Garde, tu vois que c'est pas haut Quoi Ah oui c'est ça qu'on va faire tout à l'heure Oh non ça a l'air cool <rire> Mais oui c'est du sable au fond Ah mais là je Euh, je vous ai pas fait des de débrief de l'après-midi, mais en gros ce qu'on a fait, euh, bah vous l'avez vu justement, on a fait une activité nautique et j'ai vaincu ma peur. C'est la joie. Donc euh, j'avoue que pendant une heure j'étais en mode non je ne le ferai pas. Et puis en fait je l'ai fait. <rire> voilà. Du coup bah une soirée, euh, la soirée de Daniel Wellington s'appelle. Et ensuite bah voilà. Du coup c'est pour ça que le maquillage est un peu changé. Hein. On fait soirée sur un yacht les gars, c'était pas des conneries. Ce genre de soirée qui part en yacht, c'est un truc de ouf. Là le remake je doit peut-être s'arrêter là. Voilà, ça se passe tranquille les gars, une petite soirée au calme. bienvenue chez moi. C'est un truc de malade. Voilà, moi je pense que je... Petit meuf Petit meuf à toi aussi <rire> YouTube, ah, Oui, oui, oui. Vous aurez <rire> des cocktails gratuits Abonnez-vous, Regardez-moi toutes ces geeks C'est insupportable Ces jeunes filles sont insupportables Wouh Oh là tout le monde, c'est parti pour le troisième jour et dernier jour à Monaco. C'est déjà la fin et euh, c'est un lendemain un peu compliqué. oui je n'ai mis que du mascara, mais c'est un lendemain de soirée un petit peu compliqué. Comment vas-tu Anna Ah bah c'est au top de ma forme là. Comment vis-tu tu, euh, tu vois après mon smoothie à l'épinard hier soir, parce je me suis couché à 21h15 et du coup je suis très en forme. Oui. Voilà. C'est complètement faux. faux. C'est complètement faux. Non non je suis allée courir, j'ai mis ma tenue de sport. <rire> Voilà. Ensuite j'ai fait un masque, un dommage mmh. et, euh, et une manucure mmh. Voilà <rire> Alors c'est le grand départ Putain enfin, j'ai une tête euh... Je suis pas bien <rire> Je suis trop triste Je veux pas parler Carrément Bon bah là on va rendre la chambre et... Non attends moi. On va rendre la chambre et après je pense qu'on va manger Et puis on va retourner oui. Et on va retourner à l'aéroport après je suis fatigué, j'ai de la merde.